Vous le savez, dans Plus d'Afrique, cette rubrique qui s'appelle le débat est un instant que vous attendez tous. On ne dérogera pas la règle pendant les fêtes et nous avons décidé aujourd'hui de nous transporter au cœur de la société gondouanaise. J'accueille les débatteurs du jour. Le grand débat, c'est maintenant. L'heure est grave, car ce débat aujourd'hui au cœur de la société gondwanaise mais face à face. À ma droite, Madame zouzois commerçante à Gondwana City. Madame Zouzois, bonsoir. Bonsoir. Merci. Et bonsoir également. Eh bien, à Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances euh, du Gondwana. Euh, bonsoir Excellence. Bonsoir. Attribution de... mon portefeuille, Ministre de l'Économie, des Finances et des Bonnes Affaires. Qu'on appelle aussi shipper, Arrête de chipper. Oui, voilà donc pour le temps qui est lancé. Alors, on va dire les choses très clairement. Euh, le thème, les gondouanais ont-ils le cœur au fait C'est une question qui vous est posée. Le timing est de 6 minutes chrono. On va faire comme aux gondouanais, on va respecter les règles. Et c'est donc Monsieur le ministre, forcément, qui commence. Les gondouanais, Monsieur le ministre, ont-ils le cœur au fait Écoutez, c est, c est, c est, la réponse est toute simple. Les Gondouanais peuvent faire la fête. Et là, je m'adresse à tous les Gondouanais. Parce que les chiffres, les chiffres sont au vert. La croissance est à deux chiffres. Le PIB explose. Le FMI, la Banque mondiale, nous félicite en nous, en, en nous disant que nous faisons mieux que des, des pays comme les États-Unis, des pays comme, comme la Chine qui nous en vivent. Le Gondwana est, est un pays qui est à la mode aujourd'hui. Donc les, les Gondouanais peuvent faire la fête. Euh, acheter du champagne, euh, tranquillement, parce que tout va bien. Nous avons construit, Monsieur Brazzaville, nous avons M. Brazzaville, s'il vous plaît. Nous avons construit plus de 3 650 000 logements sociaux pour une population... Il parle de quoi, là attends, Il parle de quoi Vous Madame, parlez de quoi, Monsieur le je ministre Je n'ai pas fini. Vous, vous parlez de quelle émergence C'est vous seul fini. qui émergez. Le Gondwana est un pays émergent, n'en déplaise à des gens comme vous. C'est lui seul qui l'héberge. Depuis 1920, monsieur, même, même petit Simon, vous n'avez pas fait dans notre quartier. Nous, on est du quartier kouachia quoi -kou. Vous savez pourquoi on nous appelle comme ça Dans le quartier là où je vis, monsieur, la, la pluie emporte pote avec botte pour aller se laver. Alors, madame -ce vous Zouza, ça normal vous le dites justement, il y a Guy qui réagit, monsieur le ministre, en disant assez de langue de bois, Arrêtez ces salades, ça n'a plus aucun goût. Il le dit de manière très sérieuse, politicien gondouanais, sortez un peu de vos bureaux. Vos bureaux. Monsieur le ministre, ça vous interpelle quand même. Ça m'interpelle les gens, les gens qui, comme madame Zouzou. Euh, Zouzoua s'il vous plaît. Madame <rire> Zouzou qui dit avoir chaud. Madame, si vous avez chaud, moi je vous recommande, euh, sur le commerce, il y a des bons climatiseurs, comme le climatiseur split. Mais on n'a pas l'argent, il n'y a pas courant. Le courant se coupe tous les cinq minutes, comment on va parler de split mais c'est les foutais ça, le, le, monsieur. Le, le climatiseur on fait pas les explique, dans la maison, madame. Tellement ça cherche en même temps. Monsieur Ce Kinshasa. sont on les dérestres qui font Ex Exactement, parce qu'il fait trop chaud, les tonnes là. On ne peut plus respirer. Monsieur Kinshasa. On sèche les habits à l'intérieur de la Monsieur Braza, s'il vous plaît, monsieur le ministre. C'est un débat qui doit être civilisé. Si, si je n'arrive pas à aller au bout de mon raisonnement et que je sois interrompu par Madame Zaza, euh, on ne va pas, on Madame, va pas vous, finir. Moi, vous plaît. Alors justement, Monsieur le ministre, Yaya nous dit selon les statistiques, 81% des, des, des, des, des statistiques gondouanaises seraient fausses d'ailleurs. Il met l'accent dessus. Que lui répondez-vous Je lui réponds que s'il continue à envoyer des tweets comme ça, il va bientôt faire partie de ces statistiques-là, mais à ses dépens. Alors, en parlant de la vie et du coût de la vie, euh, Madame Zouzoua, on voit très bien que l'heure euh, est grave. Au niveau de la santé aussi, il y a des problèmes, semble-t-il. Monsieur, on n'a plus de médicaments, on n'a plus rien. Ils nous forcent à prendre des médicaments génériques. Ils nous mettent en prison si on fait des canouba. Est-ce que vous savez ce que c'est que le canouba Madame, je vis dans ce pays, moi... Kanou Kanouba, c'est suppositoire africain. On nous interdit d'avoir le Kanouba. On ne peut plus rien acheter. Le médecin, le dentiste, ils te vendent tes propres dents. On n'a plus d'argent. Monsieur le en enfin, fait. tout ce que vous dites là, c'est zéro. Madame, Madame Zizi. Eh, hey, mais Zizouza. attends, c'est quoi, que vous, oui. Qui est Madame Zizi, là? Monsieur, écoutez. Il faut, il faut que cette dame apprenne Monsieur, Monsieur Abidjan. Monsieur Braza. Il, il, il, il faut que cette dame sache que nous sommes au 21 e siècle, Madame. La santé est un bien énorme que le gouvernement, dont le gouvernement fait don aux Gondouanais. Il y a des, ce qu'on appelle des des des des, oh, médicaments, de toi, non, génériques. Trop, fatigué, des médicaments génériques. On est fatigué. Je vais la taper hein. Alors non, ne vous emportez pas, mais on est quand même obligé aussi de pousser un coup de gueule, comme le fait Maryse d'ailleurs, via un tweet, en se demandant ce que c'est que ce débat. Mais en même temps, il faut quand même le dire. 2015 est là, 2015, émergence pour certains. Pour vous, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous promettez Est-ce que les gondouanais auront enfin droit à une fête Les gondouanais peuvent faire la fête. Vous parliez de santé. Tout le monde, tout le monde parle de débola. Tout le monde parle de santé. Madame, pour avoir une bonne santé. 5 fruits par jour. Je mange 5 fruits par jour, monsieur. Dans ma mais sauce, alors... gombo, il y a gombo, il y a aubergine, il y a tomate, il y a ail et puis il y a oignon. J'ai mes cinq légumes par jour, mais quand je ne suis pas foyer. Vous pouvez les acheter. Il vous reste simplement peu 2 minutes, hein, monsieur le ministre, madame Zouzoa, pour nous convaincre. Euh, en espérant que la fête arrive, mais il y a quand même aussi une chose qu'il faut dire. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit au Gondwana ou partout, monsieur L'argent, c'est le nerf de la guerre pour les gens, les mauvais esprits comme euh, madame Zouzo. Toi, tu es voleur. Zouzoa. Vous savez, vous vous plaignez dans, dans, dans ce pays. Le gouvernement a. Mais pas mis... Mme Zouzo, Mme s'il vous plaît. Ok, Mme Zaza. Ce pays, le gouvernement a mis un, en place. un homme qui ne respecte. Il connaît si même vous... pas le nom de ses habitants. Vous vivez dans quel... sur quelle planète, M. le ministre Monsieur Bamako, euh, essayez de calmer cette dame. Oui, M. Braza l'a bien compris. Si vous vous plaignez de ne pas avoir de l'argent, Madame, le gouvernement vous recommande de faire vos courses sur Internet, sur des sites sécurisés, en utilisant des cartes bleu il, il est beaucoup, malade ou il est bête ou quoi Ils ont fait pipi dans votre tête On dit qu'on n'a ouais. pas l'argent, comment on va payer quatre bleus Alors il y a aussi une autre question, c'est que s'il n'y a pas courant, il n'y a pas ordinateur, si on arrive quand même à faire de la sauce, cela veut dire, madame Zouzoua, que les fêtes auront quand même lieu. Les fêtes n'auront pas lieu, monsieur. Pourquoi nous sommes pauvres et Pourquoi malheureux. Qui décide C'est le, le gouvernement peuple, Le qui gouvernement qui décide. ne nous donne même pas la voix à parler. C'est toi. Nous sommes -toi. à toi. Et chien. Oh là là là là. Le débat prend Alors, vraiment la une la autre La révolution. On a qu'à détruire le Rondouana. impose malheureusement de mettre fin à ce débat Soutez. qui, comme vous l'aurez remarqué, va pouvoir se poursuivre. On ne voudrait prendre aucun risque. En moins de 30 secondes, votre conclusion, monsieur le ministre Ma conclusion est que ce débat va se poursuivre au commissariat de police pour madame Zaza. Madame Zouzoua. Qui Zouzoua. a montré au à tous les gondouanais son sens civique. Je m'en tiendrai là. Le président du Gondwana doit quitter le pays. On est fatigué, monsieur. On vous souhaite en tout cas une très bonne fête, Madame Zouzoua, vous la ferez quand même. On va se débrouiller avec les poulets bicyclettes, mais on va faire comment C'est donc la fin de ce débat à une seconde près, toujours très discipliné, comme au Gondwana. Un débat, évidemment, sur lequel vous pouvez continuer de réagir après ce seconde qui annonce la fin, monsieur Pas le ministre, très respectueusement. Madame Zouzoua, très respectueusement ouais. aussi. On espère qu'au Gondouanais, on aime aussi la musique, je pense. Vous êtes tous d'accord, Monsieur le Ministre, Madame Zouzoua non, non. Cette musique qui va nous être emmenée par une digne ambassadrice de la culture congolaise. Mais euh, je pense qu'il y a quand même aussi euh, peut-être une autre chose à rajouter juste le final, en étant très court et très gondouanais. Je viens de recevoir un coup de fil dans mon oreillette, de notre leader bien-aimé, son excellence, président, président fondateur. fondateur. Chers téléspectateurs, quand cette émission va reprendre en 2015, si vous ne voyez pas M. N'Djamena et Mme Zaza, ne vous étonnez pas, parce que ce débat nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup heurtés. Voilà, j'en ai fini. Et la lumière revient, et c'est évidemment avec le bonheur et à la bonne humeur.